Qu'est-ce que tu feras pendant tes prochaines vacances Oui, alors je suis en vacances, déjà. Pendant ces vacances, je vais déménager. Donc, je vais voyager, euh, je pars d'Austin et je vais voyager jusqu'en Virginie. Après ça, je partirai euh, pour la France. Donc, je vais partir euh, le 29 décembre. J'irai à Lyon et mes parents viendront à l'aéroport me chercher. Je resterai à peu près une dizaine de jours en France, à côté de Lyon, en Savoie, avec ma famille. Je vais célébrer le réveillon du 31 décembre, le 1er janvier également. Je verrai mes cousins probablement. Et puis je reviendrai le 9 janvier en Virginie pour commencer le semestre.